Il était temps de faire une vidéo sur le voyage et euh, sur les vacances et comment voyager avec des crypto-monnaies. Alors, j'ai pu voyager cette fois-ci en utilisant euh, mes crypto-monnaies le plus possible et donc c'était obligatoire que je vous partage cette information. Alors, j'espère que vous allez... Enfin, euh, je ne sais pas si vous avez déjà programmé vos vacances ou si vous prévoyez de les faire. En tous les cas, je pense que ça va vous être utile. Alors, dans cette vidéo, en deux parties, très simples, je vais aller droit à l'essentiel, vous allez voir. Ce qu'on va voir, c'est déjà d'une part les avantages à voyager en crypto-monnaie. Pourquoi ce serait plus utile pourquoi ça va vous apporter plus de choses, pas seulement que des économies, que de voyager avec vos crypto-monnaies. Et la deuxième, la deuxième partie de cette vidéo, tout simplement, on va voir en fait l'outil numéro 1, enfin celui que j'ai le plus utilisé et tous les autres outils en fait qui vont vous être utiles si vous voulez voyager avec vos crypto-monnaies. Bref, petite introduction très rapide, passons au cœur du sujet pour ce qui est des avantages, en fait, de voyager avec des crypto-monnaies, il faut savoir... Alors quand je dis voyager avec des crypto-monnaies, entendez Bitcoin ou toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent, mais en général, quand même, vous allez voir que plus vous allez dans les régions euh, reculées du monde, et c'est peut-être le paradoxe et ça veut dire beaucoup de choses à la fois la crypto monnaie qui sera la plus acceptée c'est le bitcoin hein. on est d'accord d'ailleurs quand vous voyez dans les boutiques souvent il y a écrit bitcoin accepted here. ça veut dire enfin euh, ça veut dire que vous pouvez payer en bitcoin mais ça veut dire aussi que vous pouvez payer potentiellement parfois euh, avec d'autres crypto monnaie donc voilà pour le, la petite subtilité du langage alors pour les avantages c'est que concrètement euh, bah, quand vous payez en crypto monnaie vous êtes votre propre banque entre guillemets c'est à dire que là vous n'avez pas d'intermédiaire et euh, moi par exemple moi ça m'était arrivé quand j'étais jeune en plus, bon il y a, il y a, des, il y a 10 ans, j'avais 20 ans, euh, enfin je faisais un voyage dans un pays éloigné, j'étais au Sri Lanka et j'avais perdu ma carte bleue et je vous assure, et en plus c'était en plein week-end, la catastrophe euh, que c'était pour moi parce que je pouvais pas contacter ma banque, de toute manière euh, donc je ne pouvais même pas faire opposition, il fallait que j'appelle un numéro super cher, les 08, alors qu'on était à l'étranger, etc. Enfin, tout était super compliqué. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a les banques, c'est plus simple, vous pouvez utiliser votre application pour bloquer votre carte ou même en recommander une. Mais euh, toujours est-il que rien que ce problème-là, il disparaît euh, quand, vous, quand vous payez avec des crypto-monnaies et que vous avez vos crypto-monnaies. Vous avez toujours en fait, vos cryptos avec vous, vous avez toujours votre banque. Et quand bien même, dans le pire des scénarios, vous perdez votre téléphone, ça peut arriver bien évidemment, eh bien, en fait, euh, il vous suffit simplement de racheter un téléphone ou même d'utiliser un autre téléphone de quelqu'un, de télécharger l'application où vous avez vos crypto-monnaies et donc euh, d'entrer vos, vos, vos, vos mots de passe, etc. Et vous pouvez encore les utiliser. Alors, euh, rien que, ça, rien que ça, ça, ça donne un avantage numéro un. À la limite, ça peut servir de backup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des crypto-monnaies dans un wallet, surtout si on va à l'étranger justement, parce que comme ça, on n'est pas dépendant. Comment vous faites si vous n'avez qu'une carte bleue classique ou que du cash euh, Ça paraît fou aujourd'hui, ça paraît plus risqué en fait. L'autre grand avantage, c'est justement... Que vous n'avez plus besoin de chercher des guichets de change. Déjà, vous, vous, vous n'êtes plus obligé de suivre les taux de change. Vous n'avez plus besoin de chercher des guichets de change. Vous n'avez plus besoin de chercher des ATM. Parfois, on va dans des régions où, franchement, moi j'ai beaucoup voyagé au Maghreb et en Afrique. Trouver des ATM en plus qui fonctionnent, c'est vraiment pas évident. Et en plus de ça, bon, ça dépend où vous voyagez, mais il y a des commissions énormes sur les cartes. Et l'autre chose par rapport à ça, vous voyez, c'est un avantage qui en inclut plusieurs, je veux dire, la plupart du temps, euh, ça dépend des régions où vous voyagez, mais il n'y a pas de terminal de paiement non plus. C'est-à-dire que même si vous voyagez avec votre carte bleue, en fait, la plupart du temps, il vous faut quand même du cash. Et donc, le cash, il faut les guichets, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et pire encore, ça, je connais, moi, des personnes qui ont peur de ça. Euh, il y a certains pays... Ou avoir beaucoup de cash, c'est quand même assez dangereux. Et, et bon, bah, bref, on n'a pas envie d'avoir du cash comme ça sur soi au cas où on se fait voler ou quoi. Donc a, voilà, voilà en gros euh, les, les avantages énormes à voyager en crypto-monnaie. Et moi, j'ai envie d'en rajouter un, c'est qu'en plus, quand vous voyagez et, euh, avec vos cryptos, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que vous faites aussi partie de tout l'écosystème. Vous participez en fait à l'adoption de masse euh, des crypto-monnaies parce que vous, bah, vous êtes ou client ou euh, récepteur. Enfin, vous les utilisez concrètement et c'est ce qu'on veut. Au fond, euh, la spéculation, c'est bien beau, mais en fait, euh, n'oublions pas qu'on parle d'une crypto-monnaie, enfin des crypto-monnaies comme un usage de la vie de tous les jours. Et c'est le but ultime, on est d'accord Non, pas d'accord. Moi, je veux simplement m'enrichir avec les crypto-monnaies. Donc voilà pour les avantages et euh, je pense que vous les connaissiez quand même dans l'idée. Et maintenant, il est temps que je vous montre concrètement comment on fait pour, euh, quand on veut voyager avec des crypto-monnaies. Alors, quand on veut voyager avec des crypto-monnaies, la première chose qu'on qu doit faire, bien évidemment, c'est de réserver un vol. Et il y a un site que j'ai trouvé, ça s'appelle Travala.com. Euh, alors, euh, rapidement, pour euh, forcément, je ne suis pas sponsorisée, d'ailleurs je vais vous dire les points négatifs. Je ne suis pas sponsorisée du tout par ce site-là, mais j'ai quand même mis un lien affilié sous la vidéo. En tout cas, j'ai utilisé le service. C'est très simple, c'est comme les plateformes classiques en fait de booking, etc. C'est-à-dire que vous pouvez chercher vos vols. Euh, les prix affichés vont être en dollars ou en euros. En plus, le site est traduit en français. Et vous faites votre recherche, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que même si vous êtes un novice en crypto-monnaie, vous allez pouvoir vous servir du site. Donc voilà, pour l'étape numéro 1 donc de la réservation de vol, on peut le faire, euh, bah on peut le faire sur, le, sur des sites comme Travala. En fait, il n'y a pas que Travala, mais je pense que c'est le plus abouti d'entre tous. Notamment parce que justement, on peut euh, aussi se connecter avec son portefeuille Metamask et acheter des tokens natifs de la plateforme qui sont des AVA qui donnent des réductions en fait, euh, ça peut aller jusqu'à 13%. Donc moi j'ai acheté des tokens euh, AVA euh, je le vois plutôt comme un investissement mais par contre euh, ne le faites pas forcément si vous pensez pas que, que la, la société est fiable. En tous les cas c'est l'équivalent d'avoir des miles ou quoi, je trouve ça euh, génial. Pour une fois, euh, si je devais vous expliquer c'était quoi une utilité de token, c'est-à-dire l'utilité d'un token, à quoi ça sert, typiquement là ça a du sens. Et la deuxième étape naturellement c'est de réserver un hébergement. Alors euh, J'étais tombée à l'époque sur un espèce d'Airbnb où on pouvait payer en ETH et trop bizarrement, ouais, déjà il y a un site qui a fermé depuis, et puis euh, j'ai pas j'ai pas retrouvé par contre bien sûr euh, sur le site de Travala, c'est pour ça que je vous ai dit c'est limite le seul moi c'est le seul que j'ai utilisé pour voyager euh, dernièrement le site euh, Travala, on peut aussi trouver des hôtels qu'on peut payer en crypto monnaie aussi sur le site par contre euh, si ça dépend de la, la, les, la destination où vous allez encore une fois mais euh, en fait c'est plus simple d'aller sur google et de taper euh, la destination et de taper euh, qui accepte des bitcoins euh, je pense qu'il y a plus d'offres que ce qu'on croit vous n'êtes pas obligé de passer par Travala, même si par moi je me suis pas passé parce qu'il n'y avait pas ma destination, enfin, il n'y avait pas d'hôtel euh, enregistré, mais sinon, euh, faites des recherches. Mais sinon, on peut le faire aussi sur Travala. Je vous ai dit, ce site-là euh, se veut complet, il a tout compris. En tous les cas, j'attends de lire vos commentaires si vous avez trouvé ce fameux Airbnb euh, sur lequel on peut payer en crypto-monnaie. Euh, je ne parle pas de Airbnb qui va accepter des crypto-monnaies euh, prochainement ou quoi. Vraiment, euh, il y avait un site, je ne le retrouve pas. Donc, euh, dites-moi. Donc, voilà pour l'étape numéro 2. Maintenant, l'étape numéro 3, euh, je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est celle de payer avec des crypto-monnaies. Alors, très classiquement, quand on dit payer avec des crypto-monnaies, bien sûr, il y a deux façons de le faire. Alors, la façon la plus simple, la plus intuitive aujourd'hui de le faire, c'est de le faire avec nos cartes crypto. D'ailleurs, les cartes crypto ont beaucoup, beaucoup marché parce qu'il y avait toujours ce système de cashback. Donc, euh, je crois qu'il n'y a aucune carte crypto qui n'a pas de cashback, euh, sauf peut-être une, Nori, je crois. Mais, euh, mais maintenant, la question, c'est, vous pouvez vous demander maintenant, euh, oui, mais alors, il y a tellement de cartes, laquelle on choisit Très sérieusement, je ne peux pas en parler longtemps ici. Soit j'en fais une vidéo dédiée, soit euh, je vais tout de suite à la conclusion là. En fait, ça dépend de votre profil, ça dépend de l'application que vous utilisez. La plupart du temps, elles sont quand même équivalentes plus ou moins. Pourquoi Parce que de toute façon, les cartes, elles sont alimentées, elles sont gérées par Visa ou Mastercard généralement. Donc, c'est eux qui fixent les frais de transaction. Et puis, elles, elles peuvent ajouter quelques frais en plus. Mais en général, comment ça fonctionne C'est qu'elles vont nous proposer d'acheter des tokens, de les stocker, pas stacker, de les stocker et comme ça, d'avoir des récompenses. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de cashback selon les tokens qu'on a accumulés. Seulement, en vrai ça revient super cher parfois je veux dire euh, par exemple pour la, la carte binance on vous propose 8% mais je sais plus combien il faut de bnb Il faut être limite millionnaire pour avoir les 8% de cashback donc regardez bien enfin moi j'ai un comparatif sur le blog zone Bitcoin, si vous voulez voir en tous les cas moi l'une des cartes que j'utilise le plus euh, dans ma vie de tous les jours si ça vous intéresse c'est la carte plutus alors je sais elle n'est pas du tout connue enfin euh, elle est moins connue et je voudrais simplement vous dire un truc ici euh, petite vérité entre nous elle n'est pas connue parce qu'il n'y a pas de système d'affiliation c'est à dire quand on en fait quand quand on fait la promotion déjà ils font pas de sponsoring avec les, les youtubeurs et elle a pas d'affiliation donc ça veut dire ça ne nous pousse pas nous les créateurs de contenu c'est à dire qu'on gagne rien quoi quand on vous parle de cette carte mais enfin moi j'avais fait une vidéo elle est excellente c'est la vraie carte d'expert crypto il y a plein de cartes regardez le comparatif utilisez celle que vous avez euh, je pense que c'est le plus simple euh, pour ça à l'époque on, on recevait du cashback en bitcoin dans, pas mal, dans certaines cartes et maintenant on reçoit des la plupart du temps, on reçoit des cashbacks maintenant de la token en question de la carte qu'on utilise. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc voilà, bon bref, le sujet des cartes c'est autre chose, mais en tous les cas, essayez de les utiliser le plus possible. Quand vous êtes à l'étranger, déjà, il y a plus d'avantages parce que c'est des néobanques. C'est-à-dire que là encore, vous avez l'application, vous pouvez euh, bah, gérer votre code PIN, vous savez euh, quels retraits sont faits. Pff, euh, je ne pense pas qu'à l'étranger, c'est bien d'avoir une sécurité avec nos, nos banques classiques, mais euh, pour l'étranger, ce n'est pas bon parce qu'en plus, des cartes, euh, nos cartes là, euh, crypto, la plupart du temps, c'est des carte de débit. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne contiennent pas plus d'argent que ce que vous avez mis. Vous ne pouvez, euh, du... pouvez pas en fait, les créditer ou être à découvert, d'accord C'est presque des cartes de prépaiement. Certaines en sont en plus. Donc, bah, c'est une sécurité en plus. Elles sont souvent gratuites. Si vous les perdez, c'est pas du tout la fin du monde. Maintenant, passons à ce qui m'intéresse le plus en termes de paiement crypto, le pur, le vrai. C'est quand vous payez avec votre wallet. Alors... Euh, là-dessus encore il y a beaucoup de portefeuilles sur lesquels on peut payer vous voyez bien même sur Binance vous avez le Binance Pay euh, parce que la plupart du temps quand vous payez à l'étranger en fait tout simplement on va vous mettre euh, vous recevez une facture ou alors tout simplement il y a le QR code donc qui renvoie à l'adresse de destination de la boutique du marchand et sur laquelle vous avez simplement besoin de scanner c'est comme ça qu'on paye en crypto-monnaie au en fait on scanne la plupart du temps hein, on scanne on, est, on, on, est, on inscrit le montant et puis on envoie euh, puis on envoie on clique sur envoyer c'est comme ça qu'on que, qu paye théoriquement. Il euh, y a d'autres façons de payer, mais qui sont plus proches de la méthode en ligne. Vous savez, c'est quand la personne vous envoie son adresse euh, son adresse de réception vous faites un copier-coller vous envoyez mais ça pour les boutiques physiques ça marche c'est moins pratique maintenant selon le réseau quoi, moi je sais que quand je paye en bitcoin la wallet que j'utilise celle que j'adore depuis longtemps la pure hein, la vraie moi je trouve c'est Wallet of Satoshi donc euh, je l'utilise depuis longtemps en plus on peut payer en lightning ça veut dire donc, euh, avec des frais de réseau moindres. Euh, si vous deviez payer en bitcoin à l'étranger prenez cette, euh, ce portefeuille là elle est, euh, y a, on peut payer qu'en bitcoin par contre dessus mais elle est parfaite. Et puis, pour les autres, bah, toutes, vos applications, euh, toutes, les, toutes vos applications que vous avez, normalement, le font. Donc, vous n'aurez aucun problème. Euh, même crypto.com, euh, j'aime pas sa carte, mais par contre, l'application est quand même assez pas mal, ou en tous les cas, elle était pas mal à l'époque, J'ai pas fait de mise à jour. Euh, bah, je sais qu'on peut payer aussi avec, c'est assez simple, même si elle est un peu chère. Bon, bref, on va pas rentrer trop dans les détails ici. De toute manière, globalement, vous ferez des économies sur les frais de transaction de Visa et Mastercard si vous payez directement euh, avec des crypto-monnaies. Ça dépendra du réseau, mais même en Bitcoin, si vous payez en Lightning, je vous assure que ça reviendra moins cher au final. Enfin, l'autre étape, c'est simplement celle de payer des activités, de, de, des services, en fait, avec des crypto-monnaies. Alors, euh, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais c'est vrai que plus vous irez dans des régions reculées, plus, en fait, le Bitcoin va être utilisé. Et ça peut être assez dingue. N'hésitez pas à demander, en fait, de, si les personnes acceptent du Bitcoin, vous allez voir qu'en fait, beaucoup euh, l'utilisent parce qu'elles n'ont pas, en fait, de système bancaire euh, solide. Elles n'ont même pas... Le pays euh, souvent souffre, en fait, de, de de manque d'infrastructures financières et donc le bitcoin c'est le seul moyen c'est n'oubliez pas n'oubliez jamais que c'est à la fois une banque et un moyen de paiement donc euh, n'hésitez pas en fait soyez force de proposition moi je sais que c'est quelque chose que je dis tout le temps je demande tout le temps aux gens combien même euh, la nana qui m'a fait des tresses, euh, est ce que je lui demandais si elle acceptait des bitcoins etc et en l'occurrence oui et même parfois je fais du prosélytisme comme ça c'est à dire qu'en fait je les pousse à ouvrir une wallet euh, parfois même j'envoie euh, des bitcoins enfin euh, euh, des satoshi je suis pas crésus mais en tous les cas voilà vous pouvez faire vous aussi euh, vous pouvez faire ça si, ça si ça vous chante. Mais en tous les cas, les gens, oui, en général, et surtout dans des régions les plus reculées. C'est une aubaine, c'est l'opportunité du siècle. C'est la seule technologie qui est aussi accessible à tout le monde. Donc, euh, voilà pour ce guide du voyage euh, avec des crypto-monnaies. Je pense avoir abordé les points les plus importants. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres sites comme ça qui sont intéressants, je suis. Enfin, euh, N'hésitez pas à les mettre en commentaire, je mettrai ça à jour. Il y a un article aussi, hein, bien évidemment, où d'ailleurs je reprends plus en détail. Il y a aussi un article euh, tutoriel sur Travala.com euh, parce qu'en fait, bien sûr, il est accessible aux débutants. C'est-à-dire que si, si les gens ne s'y connaissent pas du tout, ce sera facile de payer dessus avec des crypto-monnaies. Mais surtout, et c'est là où je l'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec, euh, avec un niveau un peu plus supérieur, mais quand même assez basique. C'est-à-dire que si vous avez votre portefeuille Metamask, euh, et en fait vous pouvez le connecter aussi, vous pouvez acheter des Havas sur Binance, vous pouvez les déposer sur votre portefeuille, en fait ça va servir de, de gage, c'est comme ça que vous aurez plus de réduction. Moi j'ai pris un vol où j'ai eu, euh, je suis membre bronze, j'en ai pas acheté assez d'ava d'ailleurs là je pense que je vais en acheter plus, c'est pas un conseil financier, mais typiquement moi en ce moment, ce que envie, là où j'ai envie d'investir c'est dans des projets comme ça, c'est-à-dire un projet euh, concret, de la vie de tous les jours, bien, palpable, parce que Et en plus, quand bien même le token ne prendrait pas énormément de, de, de, de, de valeur, en tous les cas, il a un sens, c'est-à-dire qu'il me permet de faire des réductions sur mes achats. Parce qu'on attend, c'est clair que je vais passer que par ça. Euh, par rapport aux inconvénients, en fait, euh, moi, je le vois surtout sur le programme, euh, vous savez, pour avoir des prix discount. En fait, le maximum qu'on peut avoir, c'est 5 donc c'est déjà pas mal de réduction Et puis, en plus, il y a un problème de loyalties. Mais par contre, euh, c'est-à-dire que ça nous pousse à acheter des AVA tokens. Et donc, encore une fois, on est donc sujet aux variations du prix et la volatilité des prix c'est à dire que si Ava Token prend de la valeur c'est très bien normalement un site comme Travala s'ils font bien leur travail ça pourrait être un monstre en fait un géant dans ce secteur mais si c'est pas le cas et eh bien nos Ava perdent de la valeur donc ça c'est le gros désavantage de la plateforme selon moi voilà cette vidéo s'achève vraiment encore une fois euh, je vous remercie de votre soutien et je prépare d'autres vidéos. On va voir un peu si le sujet vous a plu, des vidéos comme ça, bien concrètes. C'est tout ce qui m'intéresse. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et si vous avez des tips, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, moi, je vais aller à la plage et euh, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous. Ciao